Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Jancovici. On peut être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Ingénieur polytechnicien, spécialiste des questions d'énergie de et du climat, Jean-Marc Jancovici est réputé pour son franc parler et il ne plaît pas à tout le monde. Est-ce qu'il est encore temps de maintenir le système en l'état La réponse est non. Moi, j'ai jamais cru une seule seconde que les hommes n'étaient que des agents économiques rationnels maximisant leur revenu. Je ne sais pas pourquoi on continue à renseigner cette connerie sans nom en cours d'économie. J'étais extrêmement curieuse d'en savoir un peu plus sur lui, sur sa vision du monde qui vient, et sur son engagement à répéter sans lassitude au fil de ses innombrables conférences, ses articles et ses livres, le lien entre énergie, climat, PIB, montée des populismes. Durant une heure, nous avons parlé de tout ça et de bien d'autres choses. Il y a des choses auxquelles je suis toujours pas préparée, par exemple la privation de liberté. Bonjour Jean-Marc Jacobissi. Bonjour. Vous êtes ingénieur, fondateur du cabinet Carbon4. Co-fondateur. Co-fondateur, pardon. Vous, vous êtes reconnu pour votre expertise des problématiques climatiques et énergétiques. C'est ce que dit Wikipédia. C'est ce que dit Wikipédia. <rire> et euh, depuis euh, un petit moment, vous faites un gros travail de vulgarisation euh, via votre site internet et euh, vos livres et des conférences que vous donnez depuis euh, voilà un moment. Euh, je voudrais d'abord savoir comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ces problématiques de... De l'énergie et du changement climatique Par hasard. En fait, ça a été un, ça a été un fait du hasard. Le, dans les années 90 ou euh, 90, mon métier concernait essentiellement l'informatique et les télécoms. Et à cette époque-là, Orange, qui ne s'appelait pas encore Orange et qui s'appelait France Télécom, avait commencé à voir pointer tout ce qui était euh, télé-quelque chose. C'est l'époque où il y a commencé à avoir une grande, effervescence, une grande effervescence pardon sur le potentiel de la télémédecine, du télétravail, du télé ceci, du télé cela. Et euh, France Télécom avait demandé euh, à la société avec laquelle je travaillais euh, de faire tout un tas de business plans euh, sur le potentiel de ces nouvelles modalités de, de travail ou d'organisation. Et puis en, re en regardant ça d'un peu près, il euh, y a quelque chose qui a commencé à arriver dans les raisonnements qui était tout ce qui était télé quelque chose permet d'éviter des déplacements, enfin en théorie. Voilà, quand L'observation des faits montre que c'est un peu plus compliqué que ça, mais permet normalement d'éviter des déplacements. Et en évitant des déplacements, disait la littérature à laquelle j'ai commencé à m'intéresser à la question, on évitait des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est au milieu des années 90, je ne connais strictement rien à la question du changement climatique, encore moins quoi que ce soit aux questions énergétiques. Et je vois arriver ce truc avec effet de serre. Je lui dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc là Donc je commence à regarder. Je regarde un peu, constate que je n'y comprends strictement rien, euh, et donc j'ai fait à ce moment ce que font un certain nombre de gens qui sont énervés par le fait de rien y comprendre, euh, j'ai souhaité me documenter. Et à l'époque, se documenter en lisant des livres, etc., c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres de vulgarisation sur la question. Et à ce moment, j'ai proposé euh, au groupe environnement de mon association d'anciens élèves de monter une série de conférences sur la question, et euh, pour, non pas les conférences pour les donner, puisqu'à l'époque j'étais bien incapable de le faire, mais de, en faisant intervenir des gens qui allaient venir nous expliquer de quoi ils retournaient quand on parlait de changement climatique. Et à cette époque-là, c'était une époque bénie, où quand on envoyait un mail à Hervé Lautreuth ou à Jean Jouzel, en leur disant « Là, il y a un truc que je n'ai pas compris, est-ce que vous pourriez venir m'expliquer euh, ?» Ils répondaient dans le quart d'heure. <rire> et si on leur proposait de venir faire une conférence devant un groupe de 15 personnes, ils vous disaient « Oui ». voilà. Bon. Euh, et donc c'est exactement comme ça que j'ai fait ma formation sur le sujet, c'est-à-dire que j'ai commencé par organiser, pour ceux qui n'y comprenaient rien, dont moi, parce qu'en général on est toujours le, le, intéressé à se servir en premier dans ce genre d'organisation, euh, une série de conférences sur la question du changement climatique. Alors ça c'est la fin des années 90 et euh, après avoir bien bien compris le tour du problème, je me suis dit « Ah ça c'est ça c'est vraiment beaucoup plus intéressant que ce que je fais en ce moment, c'est ça que j'ai envie de faire quand je serai grand ». Après quoi, euh, j'avais toujours, donc là j'avais, euh, à l'époque j'étais consultant indépendant, hein, donc le, le, le France Télécom, je travaillais pour eux indirectement au travers d'une société euh, dont j'étais sous-traitant, j'étais pas, mais en gros j'avais quand même beaucoup de marge de manœuvre sur l'organisation de mon temps, et comme j'étais dans un domaine qui était très concurrentiel, euh, j'étais pas occupé de 8h du matin à 10h le soir, euh, comme c'est parfois un peu trop souvent le cas aujourd'hui. Et donc, donc j'ai le temps de faire ma formation, après cette série de conférences, euh, je me lis euh, l'intégralité du rapport du GIEC du moment, donc celui euh, de 1995. Et je me dis, je vais essayer d'en faire ma vie professionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, euh, au cours d'une conférence donnée par d'autres personnes, euh, de ce qu'allait devenir le bilan carbone. Alors, j'avais une idée, mais pas de client. Donc, j'ai regardé qui pouvait éventuellement me payer le développement de ce truc-là. C'est-à-dire qu'avant, ça qu n'existe pas enfin non. Personne non, non. ne mesurait le… Si, il commençait à y avoir des initiatives et en particulier les Anglais euh, avaient publié euh, dès le milieu des années 90, quelque chose qu'on pourrait qualifier comme l'ancêtre du bilan carbone, c'est-à-dire un guide à destination des entreprises pour calculer une partie des émissions de gaz à effet de serre de leur chaîne de valeur, mais une partie seulement. Euh, mais ça je m'en suis rendu compte après avoir commencé à travailler sur le sujet donc à l'époque je me dis euh, il faut absolument mettre au point un outil qui permette aux entreprises de comprendre les émissions de gaz à effet de serre qui sont la contrepartie des processus dont elles dépendent et il faut organiser ça par processus, il ne faut pas l'organiser en fonction de c'est chez moi ou c'est pas chez moi euh, il faut l'organiser en fonction de qui a la main sur l'organisation du processus dans toutes les entreprises vous avez un responsable de la logistique enfin, dès lors que vous transportez des marchandises le fait que les camions soient à vous ou pas à vous c'est un déterminant second. Euh, le déterminant premier, c'est la nature de ce que vous avez à transporter, là où sont les usines et là où sont les consommateurs. Voilà, bon. Donc, il euh, y, y, y a un. Voilà. Donc, donc l'idée du bilan carbone naît à ce moment-là. Et j'ai l'immense chance de trouver sur mon chemin un homme qui s'appelle Jean-Pierre Tabet, qui travaillait à l'ADEME à l'époque où il était le chef du service économique, mais tout en étant docteur en physique, et qui est le seul type de l'ADEME. Le seul, vraiment, hein, euh, qui était capable de dire oui à un type qui arrive avec la gueule enfarinée en lui disant J'ai une idée, j'y connais rien, mais voilà l'idée que j'ai, et qui est capable de lui dire Banco, on va travailler ensemble sur l'idée. Voilà, c'est bon. Il n'y en avait pas deux à l'ADEME à mon avis capables de faire, de faire ça et j'ai eu l'immense chance de tomber sur lui. Donc euh, je propose à l'ADEME ce qu'allait devenir le bilan carbone et après le, le, le, le, j'ai envie de dire l'histoire a fait le reste. C'est-à-dire que j'ai été le premier éborgne au royaume des aveugles euh, et, ça, et ça a fait euh, l'essor le, le, de ma carrière professionnelle. Parallèlement, parce que ça a été un processus parallèle, euh, la série de conférences que j'avais euh, organisée donc, pour le compte de l'association la, de des anciens élèves de l'X, donne lieu à un numéro spécial de la revue des anciens élèves sur le changement climatique, dans lequel je rédige un long article de synthèse des conférences en question. Et c'est remarqué par un ami de Dominique Bourg, euh, qui était éditeur au Seuil à l'époque, et qui me dit « Oh, mais ça, ça a l'air très intéressant, euh, est-ce que tu ne voudrais pas écrire un livre ?» Euh, et là aussi j'ai eu la chance de trouver quelqu'un euh, qui a misé sur moi il a même misé sur moi alors que j'étais jeune, jeune auteur n'ayant jamais écrit de livre et il a accepté de me verser une avance sur recette donc euh, voilà enfin, il a, euh, un avaloir et j'ai écrit ainsi mon premier livre qui s'appelait l'avenir climatique euh, qui est paru en 2002 ou 2003 je me souviens déjà plus euh, et qui lui a fait le début de euh, entre guillemets ma carrière de vulgarisateur parce qu'un livre ça peut rendre visible aux yeux des, des médias euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à avoir euh, quelques passages dans les médias à cause de ce livre euh, et des demandes de conférences derrière euh, qui ont suivi. Mais ça a été deux processus parallèles, c'est-à-dire que ce qui a fait ma carrière professionnelle s'est développé raisonnablement, indépendamment de ce qui a fait euh, ma carrière de vulgarisateur, entre guillemets, euh, et, et, de, et de très modeste écrivain. Ça, ça a été deux processus parallèles. Et depuis, vous avez fait combien de conférences faut pas 700 ou 800. Enfin, si je mets bout à bout les conférences et les formations, euh, une formation, euh, enfin une conférence n'étant rien d'autre qu'une formation pour 800 personnes, euh, je dois en être à 700 ou 800. Et euh, du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'est-ce que ça fait de travailler depuis aussi longtemps sur ces sujets, de travailler sur ces sujets et d'essayer de, de, de, de répandre la, pas forcément la bonne parole, mais la, la connaissance juste. Euh, et de voir qu'il n'y a pas grand-chose qui change ou, euh, ou que ça va peut-être un peu pire qu'avant quoi. Alors, il ce que, ce que, y a plusieurs manières de répondre à ça. Euh, D'abord, une précision, c'est que quand je regarde ce que je faisais comme conférence euh, en 2002 et ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même pas exactement pareil. D'abord, pour une raison tout simplement technique, c'est qu'en 2002, le vidéoprojecteur était un truc qui était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, les conférences, je les faisais avec des supports sur Transparent. Euh, donc, les plus jeunes qui vont nous écouter, ils ne savent même pas qu'il y a eu une époque où le monde n'avait pas de vidéoprojecteur, n'avait pas Internet, n'avait pas de smartphone et n'avait pas de Snapchat, ce qui est quand même vraiment quelque chose on n'ose même pas imaginer. Euh, mais euh, c'était vrai. Et donc, on avait euh, donc un vidéoprojecteur, bah, ah, un rétroprojecteur, pardon, euh, ça projetait une image fixe. Euh, voilà point et donc je me baladais avec mon paquet de mon paquet transparent euh, qui, je sais j'en avais 200 ou 300 et puis je piochais dedans à la volée en fonction du public que j'avais en face de moi euh, à l'époque je racontais pas la même chose qu'aujourd'hui euh, par exemple quand j'ai commencé à faire mes conférences le lien énergie économie je l'avais pas du tout en tête enfin je l'avais je... C'est quand même central. Euh... Aujourd'hui, c'est central. Je ne l'avais pas en tête. Euh, je n'avais pas compris finalement à quel point vouloir régler le problème du changement climatique, c'était en gros vouloir délibérément contracter l'économie euh, à peu de choses près. Euh, donc, le, le... donc, je racontais pas les mêmes choses. Euh, tous ces domaines techniques, donc le changement climatique en est un, il y en a plein d'autres, hein, euh, sont aujourd'hui des domaines dans lesquels euh, on apprend à tout âge. Euh, je veux dire, encore aujourd'hui, j'apprends des choses que je ne savais pas. Euh, donc, le... donc, ça aussi... en fait, on, on, on a l'impression que je fais toujours la même conférence, peut-être vu de l'extérieur. Moi, je n'ai pas l'impression de faire la même. Je parle d'un sujet qui est globalement le même. Ça, c'est clair que je ne me suis pas mis à parler de la façon de faire de la décoration d'intérieur avec des rideaux. Euh, mais par contre, euh, je, je, je ne parle pas de la même façon de de ce sujet je mets pas l'accent sur les mêmes points saillants je j'ai pas la même façon de vulgariser les choses voilà on peut on peut trouver des astuces au fur et à mesure euh, la deuxième chose qui fait que c'est enfin le deuxième élément qui fait qu'on on ne on ne se répète qu'à moitié c'est qu'à chaque fois que le public change vous avez une partie des questions euh, qui sont pas les mêmes donc il y a des questions qui sont toujours les mêmes euh, je peux vous dire il n'y a pas une conférence qui se termine sans que j'ai droit à la question qui est que fait la police c'est à dire que, que font les politiques voilà euh, ce qui est très propre à la France euh, parce que comme on considère que le chef de l'état euh, c'est à la fois notre parrain notre père euh, Dieu euh, et le roi etc et qu'il est chargé de nous prendre sous son aile protectrice euh, ben, quand il y, y a un danger quelque part on se dit ah où est l'aile protectrice et que, que fout le propriétaire de l'aile protectrice voilà bon euh, on oublie un peu trop que c'est aussi à nous de nous prendre en charge. Mais il euh, y a d'autres questions qui évoluent avec le temps. Euh, ça, c'est intéressant parce que c'est un thermomètre. Euh, je me rappelle par exemple que dans mes dans les conférences que je faisais il y a 15 ans, en général, j'avais j'avais droit dans les questions à deux euh, allez, je vais dire deux catégories d'emmerdeurs euh, pour mettre un peu les pieds dans le plat les climatosceptiques et les antinucléaires. Bon. Ce qui soit dit en passant, sont deux catégories d'emmerdeurs qui, vis-à-vis -vis de la science, se comportent exactement de la même manière. Les climatosceptiques, ni la science climatique, les antinucléaires, ni le corpus scientifique dont on dispose sur le nucléaire. Voilà, même type de comportement. Euh, et dans un cas comme dans l'autre, euh, en fait, ils illustrent cette maxime des indégivrables, là, euh, que j'aime beaucoup, le connaissez, les indégivrables de Gorse. Il euh, y a une planche de Gorse sur laquelle vous voyez un pingouin dire à l'autre. Euh, les faits sont violemment démentis par mon opinion. <rire> bon, ben, c'est exactement ça. Le climato-scepticisme comme le nucléaire, euh, comme l'antinucléarisme, obéissent euh, à cette, à cette. Euh, quand on, quand on, quand on compare la science et la, et l'idée le, le, que les gens s'en font, c'est il y a un grand écart. Donc j'avais droit à ça. Euh, et puis maintenant, j'ai droit à des questions qui ne sont plus du tout de cette nature. En général, les questions sont essentiellement sur le terrain de l'action. Comment on arrive à avancer bon. la, la, la difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui n'est plus de croire euh, les faits, elle est euh, d'arriver à prendre conscience du fait que, euh, au fond, régler le problème du changement climatique, c'est accepter de se confronter à une limite et que de se confronter à une limite est un truc dont on a horreur puisque toute l'action humaine, ever, depuis que les hommes existent, c'est au contraire d'essayer de dépasser les limites. Voilà. Plus haut, plus loin. Enfin, rappeler la devise des Jeux Olympiques hein, euh, Situs, altus, fortus. Enfin, je veux dire. Globalement, euh, là, la, la, la, le, le, le, le, je ne sais pas s'il faut dire le destin ou le, ou le l'envie profonde des hommes, c'est de faire plus que ce qu'ils faisaient avant. Faire moins, on ne sait pas faire. Bon, or, euh, le changement climatique, c'est faire moins. Bon. Donc le, enfin, régler le problème du changement climatique de manière délibérée, euh, c'est c'est faire moins. Donc oui, euh, je, je, je, je pars toujours euh, d'une forme de tronc commun, et encore, je n'ai pas toujours la même manière de rentrer dans le problème. Euh, par contre, la façon dont ça évolue derrière euh, est quand même quelque chose qui a beaucoup bougé en 15 ans. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu. Euh, je sais pas, est-ce que vous êtes désespéré vis-à-vis de, de, de, de, de l'inaction Non, mais j'ai écrit un jour que le fait d'être optimiste ou pessimiste, c'était n'était pas une affaire de situation, c'est une affaire de code génétique. Euh, C'est-à-dire que vous avez des gens qui passent leur journée tout, depuis tout petit euh, à ronchonner, à se plaindre et à considérer que tout va de travers euh, et à se laisser porter par les événements. Euh, et puis vous avez des gens qui, euh, depuis tout petit, euh, croient qu'ils vont bouffer la terre entière, euh, même si euh, manifestement ils n'y arriveront pas et même si manifestement le bateau coule. Donc l'optimisme, c'est pas une affaire d'analyse rationnelle de la situation, c'est une affaire de gêne, c une affaire de personnalité. Bon. Euh, et l'optimiste, il a souvent une caractéristique, l'optimiste dans l'action, parce qu'on peut être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Bon. Ça s'appelle quelque part une forme de cynisme. Bon. Non mais euh, j'assume, il m'arrive de temps en temps d'être cynique hein. euh, ou caustique, une variante du, une variante du cynisme. Mais euh, l'optimiste, le, le, il a cette caractéristique que souvent il entreprend et que euh, la réussite de sa petite entreprise suffire à lui amener le beau moqueur qui va bien euh, dans un monde qui par ailleurs n'évolue pas comme il souhaiterait que ça évolue voilà et moi je suis exactement dans cette situation c'est à dire que par rapport à tous les gens qui reçoivent le message que je leur envoie en pleine figure euh, en disant ouy aïe, aïe euh, qu'est ce qui va m'arriver moi j'ai la chance d'être déjà dans l'action et d'avoir déjà dans l'action euh, des indicateurs qui vont dans le sens de quelque chose qui est sympathique alors je vais prendre deux exemples. Euh, en 2007, avec Alain Grandjean, on a fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Carbon4. Euh, quand on a fondé le cabinet de conseil, on était deux associés euh, et euh, deux employés à mi-temps. Euh, Aujourd'hui, on est 35 euh, et comme chacun sait, à chacun sa croissance sent bon. <rire> euh, c'est pas avec 35 personnes qu'on va sauver le monde, ça c'est clair. Euh, comme je le dis souvent à mes employés, le propre de Carbon 4, c'est d'être une société à durée limitée. Parce que dès qu'on a réglé le problème du changement climatique, on dissout la société. Mais je n'ai aucune inquiétude quant au fait que les gens qui auront contribué à sauver le monde trouveront très facilement à se réemployer ailleurs. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Euh, donc, le, le, mais, mais à court terme, on n'y est, est pas encore. Et donc ça, par exemple, c'est la marque quand même d'une forme de crédibilité qui augmente. Euh, parce que si les entreprises acceptent de nous donner plus d'argent, euh, c'est quand même quelque part que ce dont on s'occupe a plus de valeur pour elles. Bon. Ou que l'imminence des des des des chocs est plus proche quoi. Non mais donc ça a ouais, plus de valeur. Ouais, ouais. Voilà, plus plus l'environnement est risqué, plus votre prime d'assurance a de la valeur, donc euh, et, et, ou plus vous acceptez de la payer. Donc euh, y a, voilà. Donc y a, y a. Euh, à côté de ça, euh, j'ai monté le shift euh, qui là aussi pour le moment est encore vivant après sept ans d'existence. Euh, donc bon, quand même raisonnablement content. Euh, on a monté à côté de ça, on a aidé Gaël à euh, monter sa chair énergie et prospérité qui est aussi toujours vivante et qui croit et embellie. Donc quand on regarde un certain nombre de graines qu'on a plantées euh, il y a maintenant 10 ou 15 ans, euh, il y en a quand même une partie qui ont germé et donné des plantes. Alors encore une fois, ces plantes ne sont pas suffisantes euh, pour oxygéner l'atmosphère au bon niveau, si je continue dans le parallèle. Mais euh, ça, ça fait partie des choses qui euh, permettent de ne pas désespérer bien en cours. Euh, C'est-à-dire que dans un monde où effectivement, Globalement, les émissions de gaz à effet de serre augmentent, la température augmente, le nombre de catastrophes imputables au climat augmente, et c'est que le début. Euh, la, la détresse liée au stress énergétique dans l'OCDE augmente, quoi qu'on en dise sur le retour de la croissance, euh, car regardez le nombre de sans-abri euh, dans Paris et la vitesse à laquelle ça augmente. Euh, donc enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout un tas de trucs qui évoluent dans la mauvaise direction. Mais très égoïstement, à mon petit niveau il euh, y a des marqueurs de, de l'action du sujet dans lequel je suis qui sont plus que du beau moqueur, C'est-à-dire qu'il y a des choses, euh, l'ambiance au sein de Carbon 4 est très dynamique parce que c'est une bande de jeunes. Euh, heureusement qu'on qu est là les associés pour mettre une moyenne d'âge à peu près correcte, parce que sinon c'est vraiment, euh, c'est l'école maternelle dont je plaisante, mais c'est quand même une bande de jeunes. Euh, ça a un côté très, très revigorant, très vivifiant euh, de se retrouver dans cette ambiance tous les jours. Donc, voilà donc il y a, y, a y a des éléments euh, on va dire moteurs euh, dans, dans mon petit univers personnel égoïste euh, qui font que non seulement on peut avoir le code génétique qui incite à l'action mais on peut en avoir la récompense euh, dans son univers immédiat. Voilà. Après c'est clair qu'une analyse rationnelle de la situation euh, montre que le ciel est plutôt en train de s'obscurcir. Et justement on entend des choses un peu différentes. On entend euh, il sera bientôt trop tard pour euh, on sait pas quoi exactement, on a trois ans pour agir, je pensais à ça, j'ai entendu le. Le plan euh, 1000 milliards pour le climat, donc euh, on dit qu'on a trois ans pour agir. Moi, je ne comprends pas exactement. On a trois ans pour agir avant quoi euh, Ou alors, on entend aussi, on a 20 ans pour sauver le monde, en gros. Et donc voilà, qu'est-ce que vous pensez vous de ça On a combien de temps pour agir et pour sauver quoi exactement Alors, si le si le but du jeu, c'est de maintenir une humanité à quelques milliards d'individus avec une espérance de vie à 70 ans à la naissance euh, pour les siècles qui viennent, c'est déjà trop tard. Ouais. Bon. Euh, si le but du jeu c'est de maintenir des hommes, quel que soit leur nombre, <rire> en quantité suffisante pour qu'ils puissent se reproduire et que l'espèce survive, il sera jamais trop tard parce qu'on est une espèce tellement ubiquiste que on est... ouais on est des morpions, on s'accroche partout. Enfin je veux dire quand on quand on voit que les Esquimaux ont réussi à survivre sans pétrole, sans charbon, sans gaz, avec des phoques et, et des igloos. Euh... Enfin je veux dire voilà on est une espèce tellement adaptable. Euh, et tant qu'il reste trois animaux à bouffer euh, il restera des hommes quelque part Bon, mais est-ce qu'il en restera 5 milliards, 500 millions ou 5 millions ça j'en sais rien du tout euh, et en fait ce dont je suis totalement persuadé c'est que à l'échéance du siècle il en restera pas 5 milliards vivant comme dans les conditions de vie d'un français ordinaire ça c'est absolument certain euh, d'un français ordinaire d'aujourd'hui euh, Du coup vous parlez quand même de l'échéance du donc, siècle Oui parce que je sais pas alors c'est beaucoup plus facile de faire de l'attribution d'écho. Alors, le, le problème d'une expérience qu'on fait pour la première fois, euh, ce qui est le cas euh, de changer massivement le climat et euh, de, de je sais pas quel est le terme français, de dépléter, enfin de de de de de, de, de supprimer, on va dire, d'amenuiser, voilà, euh, rapidement les ressources non renouvelables dont on dépend par ailleurs. Euh, toute notre civilisation est basée sur le fait qu'on peut puiser dans la nature euh, des minerais métalliques, euh, du pétrole, euh, des pierres de carrière, etc. Tout ça, c'est des ressources non renouvelables. Bon. Donc, euh, on a à l'amont euh, tout un système qui dépend de ressources non renouvelables. À l'aval, euh, toute une épuration de nos déchets qui est basée sur le postulat que le monde est tellement vaste qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans, il euh, reste stable. <rire> Les deux postulats sont faux. Euh, et donc euh, plus on attend et plus tout ça va être déstabilisé mais c'est, mais on ne comprend comment ça s'est passé que ex post tout simplement parce que quand on fait une expérience pour la première fois il y a plein de conséquences qu'on n'est pas capable de prédire avec finesse euh, de, de, de, à l'avance dans mon dernier bouquin euh, j'explique par exemple que le printemps arabe euh, a un déterminant énergie climat majeur j'aurais jamais été capable de le prédire. Donc je suis capable de proposer cette théorie une fois que ça s'est passé, mais personne... Alors, et maintenant, du reste, par effet de reproduction, je suis capable de dire quels pays sont à risque à l'avenir à cause exactement des mêmes causes. Je peux vous dire l'Algérie, je peux vous dire le Mexique, je peux vous dire le Venezuela, je peux... enfin voilà, il y a un certain nombre de pays qui sont... Mais, mais, mais je suis pas... J'aurais pas été capable avant ce qui s'est passé au moment du printemps arabe de faire une prédiction fine. Incapable. Donc le, le, le problème de cette double contrainte, de la contrainte de la finitude du monde en gros face à une humanité qui ne cherche qu'à croître et embellir, euh, c'est que là où les craquements vont s'appliquer, euh, vous n'êtes pas capable de le prédire de manière fine. Donc c'est comme la tectonique des plaques. Vous êtes capable de dire que la probabilité qu'il n'y ait pas un tremblement de terre en Californie dans le, dans le million d'années qui vient est rigoureusement nulle. Euh, par contre, est-ce que vous êtes capable de dire que ça va avoir lieu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans Non. Euh, est-ce que vous êtes capable de dire que plus on attend et plus la probabilité que ça soit violent augmente Ça, ah, oui. Donc là, c'est pareil. Plus le monde cherche à résister à la contraction qui finira par arriver à court terme pardon, plus il, finit par plus il cherche à résister à court terme à la contraction qui finira par arriver et plus les mécanismes de contraction euh, ont toutes les chances d'être violents et très désagréables. Bon, ça c'est… Euh, voilà, voilà un exemple idiot, enfin facile à comprendre. Mais, mais une fois qu'on a dit ça, personne ne sait dire « le mur, il est à tel moment <rire> ». Euh, c'est une vision très binaire le mur euh, en gros c'est avant vous êtes vivant après vous êtes mort donc avant il y a une humanité après il n'y en a plus euh, avant... c'est quoi le mur exactement bon voilà donc en fait il n'y a, a pas vraiment de mur il y a, y, a, y a une augmentation graduelle euh, de la pression à laquelle on soumet le système et donc de la probabilité qu'ils réagissent plutôt plus vite et plutôt plus violemment euh, à la pression en question donc pour répondre à la question initiale est-ce qu'il est encore temps de maintenir le système en l'état la réponse est non est-ce qu'il est trop tard pour éviter la guerre thermonucléaire, plus la pandémie, plus etc. Je n'en sais rien. <rire> euh, tout ce que je sais, c'est que plus on attend et plus la probabilité augmente. Et ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'on a trop attendu pour éviter des grosses baffes. Ouais. Donc de toute façon, il y aura des grosses claques. Ça, c'est sûr. Partout. Partout. Ouais. Mais ces grosses claques peuvent passer par des chemins en apparence détournés, pour les gens qui ne connaissent pas bien le problème, euh, qui s'appellent le vote populiste. Et moi, j'explique dans mon dernier bouquin aussi en quoi c'est très lié à la, à la question énergétique, euh, et c'est pas géopolitique, c'est à cause de son rôle physique. Euh, ça peut passer euh, par euh, des implosions euh, politiques, ça peut passer, enfin je veux dire, ça, ça, et ça passera euh, par, par, par des processus de cette nature. Ce qui veut dire en plus qu'au moment où ça commencera à se manifester, il y aura euh, une erreur sur l'attribution des causes, c'est-à-dire qu'on verra la cause là où elle n'est pas. Et du coup, il y a toutes les chances pour que les premières tentatives de réponse aux problèmes n'y changent rien, voire la grave. Là aussi, je donne quelques exemples de, de, de sujets euh, dans lesquels aujourd'hui on est en train de dépenser notre argent pour régler les problèmes qui n'existent pas. Euh, et ce faisant, par effet d'éviction, on ne le dépense pas pour régler les problèmes qui existent vraiment. Comment est-ce que euh, votre parole est reçue euh, auprès des, des dirigeants d'entreprise et des politiques alors ma parole est reçue au, au niveau des dirigeants d'entreprise suffisamment pour faire vivre une société qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. <rire> euh, mais qui n'en fait pas quelques milliards. Euh, donc ça donne quand même la mesure de la, du fait que le problème reste limité aujourd'hui. Euh, si, je, si je donne une échelle euh, rapide, le plus grand cabinet d'expertise comptable au monde, donc l'un des big fours, euh, fait 250 000 personnes euh, donc pour compter les euros les entreprises acceptent de faire vivre un certain nombre de monstres euh, qui ont 250 000 personnes euh... Donc euh, ça ça doit vouloir dire à vue de nez 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, versus carbone 4 qui en fait 3 millions. Vous avez un rapport de 1 à 10 000 entre les moyens que les entreprises acceptent de mettre dans le fait de compter les euros et le fait les, les moyens qu'elles acceptent de mettre euh, dans le fait de compter le carbone qui est la base de tout quand on veut agir. Bon. Donc, très raisonnablement, euh, la, la réponse pessimiste à la question qui vient d'être posée, c'est elle euh, reçoivent, mais ça ne change pas grand-chose. <rire> Est-ce qu'il y a des, des, des chefs Là... d'entreprise qui ont, qui ont radicalement changé de... Non. Non. Non. non. Il y en a qui disent qu'ils vont radicalement changer, mais quand on regarde dans les faits, euh, entre maintenant et il y a 15 ans, il n'y a pas de différence. Euh, bon. euh, donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de rupture. Voilà. Euh, bon faut quand même voir que les entreprises, et c'est à ça que servent les services com euh, leur première envie, c'est de manipuler la presse. Comme tous les mouvements militants, moi compris, soit dit en passant. Bah oui. Si la presse était non manipulable, il n'y aurait pas de service communication. Les journalistes trouveraient tout seuls de quoi ils doivent parler, euh, feraient de vraies investigations euh, au lieu de recevoir des communiqués de presse euh, et de les transformer en articles. Euh, c'est un peu méchant ce que je suis en train de dire, mais la façon dont fonctionne la presse, c'est exactement ça. Euh, bon, Et donc, les journées, Alors quand vous dites aux journalistes qu'ils euh, participent trop souvent à une vaste entreprise de manipulation, ils vous disent que non, non, non, euh, qu'ils que sont, euh, que ils sont euh, parfaitement compétents, qu'ils savent de quoi ils... Enfin, c'est connerie. La meilleure preuve en est, c'est que si c'était faux, euh, ce que je disais, tous les médias parleraient pas des mêmes sujets au même moment. <rire> le fait qu'ils parlent tous des mêmes sujets au même moment ça montre bien qu'il y a un émetteur unique qui a parlé plus fort que les autres et à ce moment là ils sont tous emparés du sujet donc pour faire passer dans les médias le message comme quoi ils ont bien compris que c'était un problème et qu'ils vont s'en occuper là il n'y a pas de sujet euh, quelques, le, le, le message est passé bon pareil dans le monde politique. Euh, mais une fois qu'on a passé le stade des discours, euh, souvent euh, on est encore très très loin euh, des mouvements de fonds euh, qui permettent d'avancer sur le sujet. Dit autrement aujourd'hui des entreprises euh, qui disent euh, très bien euh, je vais nommer un monsieur carbone, il va être à droite du président, euh, il aura autorité pour réfuter tous les plans industriels de tous les patrons de business units euh, qui me disent euh, tant chez Carrefour que chez Saint Gobain ou chez, euh, euh, ou chez Schneider ou chez Airbus, je vais tout passer à la paille de fer d'une compatibilité avec une trajectoire de degré. Ça n'existe pas, nulle part, jamais. J'ai pas vu ça une seule fois dans ma vie. Euh, je connais en France dans les clients de Carbone 4. Nous avons aujourd'hui un directeur de la stratégie, un qui est un mec sérieux. Mais on en a un. Bon. Donc c'est juste pour dire, alors que des directeurs de la stratégie en France, il y en a des milliers. Donc c'est... et on est capable de le servir cet homme-là. Hein. Il nous a même avoué un jour en rigolant qu'il était très content d'avoir bossé avec nous euh, parce que euh, on lui avait fait pour dix fois moins cher et mieux euh, ce que McKinsey lui aurait fait pour dix fois plus cher et moins bien. Donc, euh, voilà, donc, donc euh, Mais mais c'est juste pour dire, euh, on, on, aujourd'hui, il euh, y a... Y a, y a euh, big talks, small action. Enfin, je veux dire, on est, on, est, on est vraiment dans un contexte dans lequel il y a, il y a trois ordres de grandeur entre le discours euh, le et le les est actes. Vert, tout le monde est vert. La finance va être verte, c'est merveilleux, etc. La croissance. Euh, la croissance va être verte, machin. Enfin, tout va être vert. Euh, je rappelle que vert, c'est aussi quand on a digéré un truc de travers et qu'on s'apprête à dégueuler. Hein, bon. Euh, donc le. Enfin voilà. Donc c'est. Mais c'est ça aujourd'hui la situation. Euh... Ce qui a quand même changé, donc là ça c'était la partie euh, vert à moitié vide, la partie vert à moitié plein, c'est que euh, aujourd'hui, le discours que je porte, il y a une demande très fortement croissante pour venir le porter dans les entreprises. C'est à dire que j'ai pas en... on n'est pas encore au stade où les gens euh, acceptent de enfin où les dirigeants d'entreprise acceptent de payer très cher pour commencer à avoir euh, des, des, des une vraie action de lobbying pour qu'on s'occupe du sujet, sauf certains. Et euh, une vraie envie de dépenser des dizaines de millions pour réfléchir à la façon dont ils vont reconfigurer leurs activités pour essayer de passer un peu mieux la rampe, d'accord Par contre, on en est maintenant au stade qui n'existait pas il y a 15 ans, où dans à peu près toute entreprise, il y a quelques alliés qui veulent que des gens comme moi aillent parler au COMEX. Voilà. C'est ça la situation qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. Et j'ai assez souvent des demandes d'intervention. En fait, quand je regarde, parce que je, je un ingénieur, ça aime les statistiques. Euh, donc, quand je regarde à qui j'ai causé pendant mes 800 conférences en question, donc j'ai fait une petite nomenclature. Et donc, j'ai les gens dans les milieux économiques. Donc, ça, c'est quand je vais faire une conférence à l'intérieur d'une entreprise ou pour une chambre de commerce ou pour une fédération professionnelle ou à l'occasion d'un salon économique ou etc. Ça, ça va dans l'économique. Euh, j'ai les conférences que j'ai fait pour les hauts fonctionnaires. Les conférences que j'ai faites pour des audiences strictement politiques, des assemblées d'élus, euh, etc. Les conférences que j'ai faites pour des journalistes en formation. Donc, pas des gens qui viennent m'interviewer, des journalistes en formation qui veulent comprendre. Hein. Euh, bah C'est bien, vous allez voir les proportions. Euh, en gros, et euh, les, les interventions que j'ai faites qui relèvent de la formation, mes cours à l'école des mines, plus toutes les conférences que je peux faire dans des écoles d'ingénieurs. Non, non, dans les écoles d'ingénieurs, dans les lycées, euh, beaucoup plus rarement, euh, dans les facs, etc., et dans les labos de recherche, la moitié de mes interventions, c'est le monde économique. Un quart de mes interventions, c'est enseignement et recherche. Et euh, grand public, fonctionnaires, médias, euh, politiques, se partagent le quart restant. Euh, politique, ça doit être 1%. Euh, Là-dedans, je compte les auditions à l'Assemblée nationale, par exemple. Euh, le... Les hauts fonctionnaires, c'est quelques pourcents. Le grand public, ça doit être 10%. Sachant que quand je fais une conférence grand public, en fait, c'est toujours les mêmes qui viennent écouter la messe. Hein, euh, donc, euh, c'est... Voilà. Euh, voilà. Voilà en gros quelle est la, la, la typologie de mes interventions. Donc, donc le côté positif de l'affaire, encore une fois, c'est que la moitié de mes interventions sont faites dans des enceintes où il y a des gens, comme le dit un de mes amis, qui peuvent quelque chose. Voilà. Euh... Et du coup, sur cette euh, l'idée de l'absurdité de la croissance verte, enfin quand, quand vous dites euh, euh, un peu à tout le monde que euh, la croissance ne reviendra pas et que la croissance verte est un non-sens, est-ce euh, que euh, parfois vous êtes, enfin vous entrez en conflit avec des gens qui ne veulent pas entendre ce que vous dites Les gens qui ne veulent pas entendre ce que je dis, ils m'invitent pas, donc euh, évidemment que j'entre en conflit avec potentiellement avec plein de gens, mais je les vois pas. Encore une fois, on est de riches. Donc, quand on me demande de faire une conférence, c'est toujours quelqu'un qui a déjà entendu ce que je racontais. Euh, la personne qui dit OK a toujours quand même une vague idée euh, de ce qui va se passer. Donc, il n'y a, a pas de, il euh, y a peu de surprises. Euh, et puis, par ailleurs, le fait que la croissance va avec la croissance des flux, la croissance économique va avec la croissance des flux physiques et que la croissance des flux physiques ad vitam aeternam n'est pas compatible avec un monde fini. Il y a même les gens qui n'en avaient pas conscience dans une salle de conférence, il y, en a il y en a probablement beaucoup pour trouver ça désagréable. Il y en a très peu pour me rentrer dedans euh, en me disant euh, « bah non, vous venez de raconter une connerie ». Alors là où les gens peuvent commencer à me rentrer dedans, c'est euh, « mais on peut faire de la croissance qualitative ». L'économie de la connaissance ou... L'économie de la connaissance, etc. Euh, auquel cas, je leur dis, c'est partiellement vrai, euh, mais c'est très, très partiel. Parce que euh, remplacer le fait d'avoir un toit par un logiciel, je pense que si vous demandez aux sans-abri que vous voyez dans Paris, est-ce qu'ils sont d'accord pour faire de l'économie de la connaissance à la place du fait d'avoir un toit, qui lui demande du béton et de l'acier, pas complètement persuadé qu'ils vont vous dire oui. Non. Et euh, du coup, qu'est-ce que vous pensez de, de, de l'espèce de schizophrénie qu'il y a entre une partie du monde qui est hyper. Euh, Technophile et qui cherche à, à résoudre tout par l'innovation, qui cherche à augmenter l'homme, qui cherche à coloniser Mars, etc. Et, euh, et ben la réalité des, des enjeux et de la situation, les inégalités, etc. Tous ces tous ces délires technophiles en fait sont le fait de cadre urbain protégés euh, des vicissitudes de la vie. Euh, en fait c'est des c'est des c'est des envies de gamins. Euh, les premiers gamins étant les Californiens, parce que les Américains sont des grands enfants. Euh, c'est les plus grands enfants de la terre, euh, voilà. Donc une fois que le Californien il a euh, quelques dizaines ou centaines de millions sur son compte en banque, euh, que euh, euh, enfin voilà qu'il a tout tout pas de problème, euh, que euh, le seul truc qui lui manque c'est d'être immortel. <rire> Donc il, il cherche à être immortel. Et comme la, le, les États-Unis, c'est un pays prédateur par excellence, c'est-à-dire c'est le pays qui, a, qui impose ses inventions au reste du monde euh, par un système prédateur. Euh, à la fois sur les cervelles et sur, la, et sur le, le, le, le droit de propriété euh, bah derrière ça diffuse dans le reste du monde euh, et comme les français de temps en temps euh, n'oublient pas d'être cons euh, ils disent ah bah ça c'est très, très intelligent c'est très malin donc on va faire la même chose bon euh, donc on est un peuple de suiveurs aujourd'hui hein. euh, c'est très clair hein. on a beau se gargariser euh, essayer de retrouver une grandeur gaulienne, euh, etc on est en fait en pratique Macron le premier Macron son amour de la tech euh, est un amour de suiveurs euh, c'est pas un amour de précurseur. donc voilà donc le, le donc, donc alors le rêve rifkinien euh, de tout régler par la technique, c'est euh, le résultat de deux siècles euh, d'histoire. Jusqu'à, il y a deux siècles, c'est-à-dire jusqu'à l'essor des machines mues par les combustibles fossiles. Parce que quand on dit l'essor des combustibles fossiles, en fait, c'est l'essor des convertisseurs mues par les combustibles fossiles, des machines. Euh, et donc, la machine à vapeur et le moteur à combustion interne. Euh, puis, loin derrière enfin, puis loin derrière dans l'histoire, le moteur électrique. Mais l'histoire le, le, de la révolution industrielle, c'est l'histoire de la découverte de nouveaux convertisseurs qu'on a réussi à alimenter avec des sources d'énergie surpuissantes que le corps humain ne s'est pas exploité en direct. Alors, si vous, vous buvez du pétrole, ça vous permet pas de voler et ça vous permet pas d'avancer à 100 km heure. Voilà, vous n'allez même pas vous sentir très bien. Euh, mais on a inventé des convertisseurs. Donc vous, on sait convertir chez vous euh, de l'énergie euh, d'un morceau de poisson ou d'une frite. Euh, pas bonne pour la santé, trop gras, du reste. Euh, mais Et vous allez réussir à transformer ça en mouvement, pas très rapide. <rire> 20 km heure au maximum. Euh, on a découvert des convertisseurs qui savaient faire beaucoup mieux que ça. Et c'est l'essor de ces convertisseurs qu'ont fait la civilisation industrielle. Et l'essor de ces convertisseurs nous a permis, euh, depuis maintenant deux siècles, de renverser le raisonnement multimillénaire, euh, ou de renverser la hiérarchie multimillénaire entre la contrainte environnementale et nos désirs. Jusqu'à cette époque-là, l'univers était férocement contraint par les capacités, enfin pas, donc la nature était hostile, euh, l'homme était limité dans sa capacité d'action. Et donc, la façon dont on avait, la façon qu'on avait à l'époque, pardon, de voir notre rapport au monde et notre rapport à l'avenir, c'était d'être fataliste. Les contraintes sont ce qu'elles sont. La puissance de ma même carcasse ne me permet pas de les transgresser. Donc, je me protège du mieux que je peux. Euh, je survis euh, du mieux que je peux euh, j'avance du mieux que je peux euh, et la limite que je cherche à transgresser je la laisse très très modeste euh, donc euh, voilà, donc monsieur Cartier va découvrir le Canada euh, Magellan, le Détroit qui porte son nom euh, c'est le fait d'une poignée d'hommes euh, la, la mise en service de ces convertisseurs a permis à chacun d'entre nous de dompter des centaines d'esclaves mécaniques et on s'est dit, bah, il y a, à ce moment, on a renversé le raisonnement, c'est-à-dire qu'on a cessé d'être fataliste. On s'est dit, quel que soit mes désirs, je serai capable de les mettre en œuvre. Et effectivement, on avait la puissance mécanique pour ce se, pour se faire. Donc on s'est dit, on va chauffer tout le monde, pas de problème, on met une chaudière chez tout le monde. On va déplacer 100 km, tout le monde à 100 km heure, pas de problème, on met une voiture chez tout le monde. Euh, on va manger à notre faim, pas de problème, on met des usines d'engrais et des tracteurs au travail. Euh, on va vivre vieux, pas de problème, on met en place un système de prophylaxie, d'adduction d'eau, parce qu'il faut bien voir que ce qui a fait l'espérance de vie, c'est très très peu la médecine curative et énormément euh, la prévention. Euh, c'est euh, l'alimentation et l'hygiène qui ont fait euh, donc euh, l'adduction d'eau potable et l'évacuation des étrons loin des villes c'est ça qui a fait le, le, le... Parce que avant quand on avait les cadavres et la fosse à purin juste à côté du puits euh, c'était pas terrible en tout cas ça régulait plus les populations ça c'est clair bon. euh... donc, le... donc on s'est abstrait des mécanismes de régulation euh, grâce à l'énergie et du coup on a renversé le raisonnement entre les, les, les, les, les frontières naturelles du monde et nos désirs donc avant, on calait nos désirs sur les frontières du monde et maintenant, on a calé nos, les frontières du monde sur nos désirs. Et caler les frontières du monde sur nos désirs, c'est le rêve techniciste. C'est le rêve que, quel que soit nos désirs, de toute façon, la technologie permettra de le satisfaire. Point. Et donc, les Rifkiniens, ils sont dans cette logique-là. C'est-à-dire que pour eux, la croissance perpétuelle et euh, le fait qu'elle soit verte, ça pose pas de problème. La technique va sauver tout le monde. Et cette logique-là est particulièrement vraie aux États-Unis pour une raison assez simple, c'est que c'était « the land of plenty ». Donc c'était l'incarnation ultime euh, du monde plein de ressources où il suffit de désirer pour avoir ce à quoi, euh, enfin ce à quoi on aspire. Euh, et donc c'est pas étonnant euh, que le rêve techniciste vienne des États-Unis. Et c'est pas étonnant que la, les systèmes plus fatalistes, il y a une contrainte, faut l'accepter, viennent des pays qui sont historiques dans le dans le peuplement du monde, c'est-à-dire l'Europe et la Chine euh, et le Japon, c'est-à-dire des endroits où il y a des vieilles civilisations qui, elles, ont eu plusieurs fois euh, l'occasion d'être meurtries dans leur chair par des famines, euh, par des maladies, et donc qui savent que la fatalité, ça existe, et qui sont culturellement un peu plus enclines à s'en occuper. Et au sein de ces pays, euh, si vous regardez, les pays les plus, les plus allants sur la capacité à se satisfaire des limites du monde sont les pays qui ont été les plus contraints de ces ensembles-là. Et en Europe, c'est pour continuer dans ce raisonnement, c'est les pays insulaires, donc la Grande-Bretagne, euh, les pays nordiques, parce que l'hiver suédois, il y a un siècle, il fallait se le peler. Il hein, n'y euh, avait pas de chauffage central, euh, rien à bouffer. Euh, cultiver du blé en hiver en Suède, c'est quand même compliqué. Euh, et la Suisse. Il euh, faut quand même rappeler que le Suisse, c'était avant-guerre. L'européen le plus pauvre euh, pays en Suisse, c'était une vie de misère. Hein, enfin Par rapport à nos standards actuels. Bon. Euh, et donc, c'est pas étonnant que ce soit ces pays qui, aujourd'hui, aient le plus le sens du collectif euh, et le plus la culture du long terme. C est, c est, c est, ils ont été le plus marqués dans leur chair euh, par la contrainte environnementale, et c'est pour ça que les Anglais sont fatalistes euh, et qu'ils ont une, et qu'ils sont durs à la peine et durs au mal. Euh, au, au, euh, enfin, je veux dire et qu'on qu leur connaît cette aptitude à être durs à la peine. Mais il ça, ça, y a une raison historique à ça. Donc, euh, pour finir sur ce long ce long couplet, euh, notre plus grand problème, si on veut se confronter à la limite du monde, s'appelle les États-Unis. Non, ça va pas être simple. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir leur résister. Et, et au lieu d'arrêter de les suivre comme des bénis, oui, oui. Pas très bien parti pour. Non. Non. Bon. Euh, vous avez lu le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, oui. comment tout peut s'effondrer. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et notamment de la, ben, de la partie constat, je pense qu'elle est euh, voilà, elle fait une Il y a une partie qui est plus euh, sur la, la psychologie de l'effondrement, qui est assez intéressante, il me semble. Euh, donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que Alors, ça sur la, euh, sur la psychologie de l'effondrement, euh, très honnêtement, j'ai pas appris grand-chose non plus, euh, parce qu'en gros, gros, ils expliquent qu'on passe par les cinq phases classiques, euh, du, voilà, euh, du déni, du deuil, du machin etc. Euh, je crois sauf erreur de ma part que euh, dans le plein s'il vous plaît on avait dit exactement la même chose euh, par contre 2006 euh, par contre ce que j'ai trouvé très intéressant dans leur bouquin euh, c'est leur capacité à argumenter sur le fait que euh, la résilience n'était pas une affaire euh, de capacité individuelle mais une affaire de capacité collective euh, dit autrement que, le système, que on devient résilient quand on arrive à se constituer un réseau d'entraide euh, qui va permettre euh, de ne pas devoir compter que sur ses forces propres euh, pour faire face à l'adversité. Voilà, ça j'ai trouvé ça très intéressant, l'argumentation qui va derrière ça. Donc en gros ils combattent le mythe euh, du, du, du fermier américain enterré dans son bunker euh, avec 200 jours de vivre, euh, le, le fusil, 40 euh, de car cartouches, euh, ouais. l'abri anti-atomique, etc. et capable de résister à tout ce qui lui tombe dessus. Euh, voilà, eux ils argumentent le fait que c'est le, le, le, le sens du collectif et, et la coopération. Qui... Voilà exactement. Ouais, c'est qui... une idée. Euh... Euh, séduisante, enfin à laquelle on a envie de se rattacher en tout cas. Quand on, oui, puis en plus, non, mais surtout des... moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en en fait, quand j'ai réfléchi bien, ça correspond à une réalité. Ouais. Déjà. Non, vrai. Et du coup, est-ce que vous vous préparez à vivre euh, différemment dans mmh. un futur plus ou moins proche Alors, je, moi je me prépare à vivre différemment au sens de euh, je suis psychologiquement euh, un peu plus préparé qu'avant mmh. euh, à ce qu'il se passe des choses désagréables dont il faudra, euh, il faudra être à moitié surpris il euh, y a des choses auxquelles je suis toujours pas préparé par exemple la privation de liberté qui est un truc qui nous pend au nez euh, parce que le, le, le, la démocratie c'est aussi un truc que j'explique dans mon dernier bouquin pour moi euh, elle, est, elle est compliquée à maintenir sans croissance euh, en fait les démocraties sont apparues dans les régimes en croissance euh, le régime qui est le premier à entrer en croissance en Europe, dans l'Europe post-médiévale euh, c'est la Grande-Bretagne euh, et c'est le premier endroit où la démocratie est apparue euh, donc maintenir la démocratie euh, J'explique pourquoi dans mon bouquin Dans un monde sans croissance Je pense que ça va être dur Et donc euh, si on suit la logique jusqu'au bout euh, Plus de démocratie Ça veut dire que les libertés individuelles sont restreintes Ça très honnêtement par exemple euh, C'est un truc dont j'ai pas encore totalement fait mon deuil Bon Euh sur d'autres sujets, euh, le fait qu'on va un peu plus se peler l'hiver pour ce qui restera de l'hiver, euh, etc. Bah, non, mais je veux dire, je, je, je sais que c'est ça qui nous attend. Euh, bon, euh, Le fait que euh, les transports en commun vont voir leur qualité de service se dégrader, euh, pour des raisons de contraintes économiques euh, sans croissance ils n'ont pas plus de moyens euh, par contre sans croissance il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens de se payer une bagnole et qui veulent s'en servir euh, donc il va y avoir à un moment un antagonisme entre la quantité de gens qui veulent y avoir droit et les ressources pour faire fonctionner le truc euh, je m'y attends bon donc quand les gens gueulent sur le quai de, du RER parce qu'il a 10 minutes de retard moi je gueule pas du tout là-dessus je suis devenu très fataliste et je me dis il faut juste s'organiser en conséquence donc on part avec un bouquin et puis si ça dure 10 minutes de plus ben ça dure dix minutes de plus et puis voilà euh, donc il euh, y a... Y a un certain nombre de sujets sur lesquels je suis déjà, euh, voilà. il y a d'autres sujets individuels, euh, par exemple l'endroit où j'habite, la performance thermique de ma maison, etc. Euh, où là, je suis pas encore en ligne avec ce que je devrais faire, mais je suis tombé hein, sur un problème que énormément de gens connaissent dès lors qu'ils ont une cellule familiale, qui est que la, la prise en compte de ce problème dans une cellule familiale, elle, elle est inhomogène. -à tout le monde n'accepte pas d'aller à la même vitesse sur euh, la prise en compte de ce problème et les conséquences qu'il faut en tirer. Or, une décision par exemple sur le logement est nécessairement une décision collégiale. Si vous êtes en couple, euh, vous n'allez pas imposer à votre conjoint le choix d'une chaudière alors que lui il dit euh, « je suis contre ». Non mais ça existe pas. Ni le choix d'une nouvelle destination. Ni le choix d'une nouvelle d'un nouveau lieu où habiter. Enfin, je veux dire l'achat d'un logement pour ceux qui ont les moyens d'acheter un logement, c'est quand même l'achat le plus important de votre vie. C'est bon. Donc donc c'est c'est voilà. Donc le le une des difficultés euh, dans la progression des gens qui ne sont pas seuls. Alors ça fait rigoler parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet sont jeunes. Donc, ils sont pas encore liés par des obligations familiales. Même s'ils sont en couple, euh, c'est plus, ça se défait plus facilement euh, que plus tard. Une fois qu'il y a des enfants, euh, ils n'ont pas d'enfants, donc ils n'ont ils ils ont, ils ont pas la conscience aiguë euh, du fait que c'est difficile de changer, même quand vous en avez envie, mais que euh, c'est pas homogène au sein de votre cellule familiale. Voilà. Euh, quand pour la cinquantième fois vous revenez du marché en ayant ramené du poulet euh, et que votre conjoint vous dit j'en ai marre j'ai envie de manger du bœuf <rire> non mais vous faites quoi qu'est-ce que vous faites donc les jeunes ils voient pas ça et euh, même motif même punition euh, quand euh, dans le salon il fait 19 degrés et que votre conjoint vous dit euh, tu fais chier avec tes conneries euh, moi je voudrais qu'il fasse 20 ou 21 faites quoi Bon, euh, et puis euh, pour ceux qui en ont encore les moyens, pour ceux qui en ont encore les moyens, euh, quand votre conjoint vous dit, moi j'ai envie d'aller au Canada, et vous dites, bah ben, non, il faut prendre l'avion, donc moi j'ai pas envie. Vous faites quoi Bon, donc voilà, donc il y a, il y a, il y a plein, euh, voilà. Alors, euh, moi j'ai pas envie. Euh, oui, mais machin et machine ils y sont allés, c'est dégueulasse. Enfin bon, donc tous ces sujets là euh, sont des sujets qui sont pas du tout anecdotiques. Euh, et aujourd'hui, soit dit en passant, je n'ai jamais vu euh, de sociologue ou de psychologue s'intéresser à ce que moi je crois être un sujet absolument central euh, pour que cette préoccupation se convertisse plus vite en acte, qui est, c'est quoi la façon de faire avancer ce genre de sujet au sein d'une cellule familiale où la motivation de départ est inhomogène. Voilà. Ben moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui bossent un peu sur la question, euh, parce que à mon avis c'est un des freins majeurs euh, à l'action. Euh, L'histoire économique vient derrière, à mon avis. Euh, non, non, mais la, la question de la norme sociale, c'est-à-dire ce à quoi on considère qu'on a droit ou pas droit, c'est beaucoup plus puissant. À mon avis, euh, je le redis. si ma femme pense qu'elle a le droit de manger du bœuf, c'est pas une affaire d'économie. Il y a les gens qui sont encore assez riches pour s'acheter un pot-au-feu euh, ou, ou un steak haché, il euh, y a quand même un certain nombre. Bon. Oui, mais c'est une question de, euh, bon, donc, de, de, de raisonnement. Oui, oui, oui, on est d'accord, mais comment on y arrive c'est quoi les trucs et astuces euh, C'est quoi la façon de travailler là-dessus euh, C'est quoi les discours C'est quoi les etc Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais à l'époque où j'étais proche de la fondation euh, ex Nicolas Hulot, et qui maintenant s'appelle pour la Nature et l'Homme, je leur avais suggéré de travailler sur deux sujets qui étaient euh, faire en sorte que les jeunes couples retournent au marché plutôt que d'aller au supermarché. Alors ça peut paraître tout con, euh, mais quand vous allez au marché, euh, vous participez à un système où globalement vous avez une bien meilleure gestion des stocks parce que le commerçant chez qui vous arrivez, vous aviez l'idée d'acheter des oranges, il vous dit ah, « je suis désolé, j'ai plus d'oranges, mais j'ai de très bonnes mandarines bah, », vous repartez avec des mandarines, euh, et vous allez chez le volailler, vous aviez l'intention d'acheter un poulet, il vous dit « j'ai plus de poulet, mais euh, j'ai un très bon canard ». Donc ils ont une bien meilleure gestion de leur stock, et euh, ça je le sais pour avoir discuté avec des poissonniers, par exemple, je sais que le taux de déchets des poissons en grande surface et euh, chez les commerçants du marché ont rien à voir. Il y a un ordre de grandeur de différence entre les deux. Euh... Donc vous avez, voilà, euh, vous, vous, vous allez euh, avoir euh, une aptitude à vous remettre à faire la cuisine, euh, qui est plus importante. Euh, et donc, vous allez aussi participer à des systèmes qui sont globalement plus sobres euh, sur, sur le plan euh, à la fois du gaspillage, de, etc. Moins d'emballage, euh, <rire> moins de logistique, euh, voilà. Évidemment, ah, ce que je suis en train de dire, ça fait pas les affaires euh, des gens de l'agroalimentaire et des grandes surfaces, mais on s'en fout. Dans Schumpeter on a toujours dit qu'il y avait une partie des gens qui perdaient, donc euh, moi ça me va bien. Euh, bon, voilà, FNH ça l'a jamais intéressé. Euh, et j'avais un deuxième sujet dont je leur avais parlé, qui était exactement celui-là, c'est-à-dire comment faire pour que, au sein d'une cellule familiale où il y a un couple et des enfants, euh, ce sujet-là avance sans que ce soit une pomme de discorde. Ça a jamais intéressé non plus. Je reste persuadé qu'en termes de psychologie, ces deux trucs, c'est deux points durs absolument cruciaux et que si on ne sait pas traiter ces problèmes là il y a plein de trucs où on ira nulle part le discours incantatoire euh, vous pouvez faire tous les discours incantatoires que vous voulez sur le logement euh, mais si la cellule familiale n'est pas d'accord sur ce qu'on fait sur le logement il se passera strictement rien rien bon. un jour j'avais demandé toujours une anecdote euh, au patron de la... de la fédération française du bâtiment euh, qui par ailleurs est promoteur immobilier J'ai dit tiens j'ai une question euh, quand vous voyez arriver et donc j'ai un sujet euh, femme euh, quand vous voyez arriver un couple euh, qui envisage d'acheter un logement et que l'homme et la femme ne sont pas d'accord, euh, c'est quoi la proportion des cas de figure où c'est l'homme qui a le dernier mot Le mec éclate de rire et il me dit zéro. <rire> bon. donc, donc la femme a un droit de veto sur l'endroit où il y aura la cellule familiale parce que c'est elle qui euh, a le lead sur le fait que les enfants doivent aller dans une bonne école. C'est elle qui a le lead sur la gestion logistique de la bouffe où on bon, ira faire les courses. Elle, euh, les femmes jusqu'ici elles avaient le lead. J'espère que c'est en train de se. Non, elle a le lead euh, en termes d'ascendant. C'est pas nécessairement elle qui va faire les courses, ouais. mais c'est elle qui aura le dernier mot sur le fait qu'elle a envie que les courses soient faites ici plutôt que là. C'est ça que je veux dire. Bon, euh, et c'est souvent elle qui a le lead sur l'organisation interne du logement, C'est-à-dire le fait que la chambre des gamins sera ici plutôt que là, euh, que etc. Bon. Et je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. Je, moi, je, la différenciation des sexes, je trouve que enfin, la biologie dit qu'on n'est pas constitué exactement pareil. Donc le fait qu'on n'ait pas des modes de raisonnement exactement identiques, ça me paraît non seulement normal, mais c'est l'inverse qui me paraît très bizarre. Euh, donc, il donc, donc, donc donc y a un sujet femme aussi dans cette histoire. Euh, et, et, et, et, et tant mieux, je le redis. c'est pas du sexisme de dire ça. La façon dont une femme va prendre un problème, c'est pas la façon dont un homme va prendre un problème. Bon, c'est pas pareil. Donc il euh, y, a, y, a y a des vrais sujets qui sont liés à la psychologie humaine dans la façon d'avancer, et je suis je trouve dommage aujourd'hui euh, que ça n'avance pas. Et, et pour finir de répondre très longuement à la question sur le technicisme, le technicisme est une affaire d'homme. Le, le, le côté rifkinien, la technique va nous sauver, c'est quand même un discours très masculin. C'est un discours de domination de Non non non, c'est le rêve du gamin, euh, c'est le rêve du gamin et de ses petites voitures. C'est oh, Dominer le monde quand même. Oui, c'est aussi ça. un discours de domination, on est d'accord. Mais mais est... on est d'accord, c'est un discours de transgression. Les hommes sont plus transgressifs, la testostérone, ça les pousse à faire plus ce genre de trucs. Donc il y a et, et et le le discours féminin qui est quand même globalement plus un discours de douceur et pas et pas assez ancré euh, dans la façon d'avancer euh, dans, dans ce genre de sujet. Donc effectivement, l'homme, il arrive, il bouscule tout et il s'impose. Euh, et le rêve techniciste participe de ça. Et évidemment, comme il y a beaucoup, beaucoup d'hommes dans les postes de direction, dans les grandes boîtes, euh, tout, tout ça boucle. Euh, voilà. Donc il y a énormément de grandes entreprises. Voilà, c'est pas très étonnant. Donc euh, une des raisons pour lesquelles moi, je suis euh, favorable à ce qu'il y ait plus de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, c'est ça. C'est pas pour une raison d'égalité homme-femme parce que euh, non non je, je, je m'en fous sincèrement au sens de je pense aujourd'hui qu'on est arrivé à un état de maturité de la société où une femme qui a vraiment envie euh, elle fait ses preuves et elle avance enfin je veux dire euh, il y a quand même des, des, des, euh, des, des grosses discriminations euh, madame bon. Lagarde elle avait vraiment envie elle est patronne du fonds monétaire international euh, madame Golda meyer avait vraiment envie elle a dirigé l'état israélien enfin je veux dire je, non ça, ça je n'achète pas ce que je crois par contre c'est qu'il y a un certain nombre d'univers dans lesquels pour avancer il faut devenir brutal et que c'est pas dans la nature des femmes d'être brutale, et tant mieux. Voilà. Donc, une des raisons, par exemple, pour lesquelles il n'y en a pas en, dans les hautes sphères politiques, c'est parce que être arrivé dans les hautes sphères politiques, c'est un parcours de brut. <rire> et ça correspond pas à l'essentiel de la psychologie féminine. Bon, et sans donner de nom, euh, un certain nombre de femmes politiques qui sont devenues très visibles, c'est des hommes en jupe. Hein. Euh, bon. Et dans certaines grandes entreprises euh, aussi. Euh, voilà. Donc, il y a, y, a y a des. Et c'est pas une bonne idée qu'elles. Parce que c'est le seul modèle qu'on propose en fait. Comme elles apportent autre chose, c'est pas une bonne idée qu'elles imitent les hommes. Il euh, faut qu'elles soient non, que un... différentes, un... complémentaires et en harmonie, et pas identiques. Sinon, ça sert à rien d'en avoir. Un... <rire> si, si on est un peu euh, idiot dans le raisonnement. Euh, euh, voilà. Mais donc, il y, y, y a un, un vrai côté, euh, je le redis, euh, psychologie à travailler pour qu'on se sorte de ce rêve techniciste. Euh, et qu'on arrive à transformer euh, et qu'on arrive à faire percoler l'action individuelle dans les cellules familiales, euh, ce qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire, à cause de ça à cause du fait que l'envie le, le, le, de départ, euh, les gens ne sont pas alignés Et alors pour euh, conclure à euh, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour l'optimisme euh, vous avez déjà de... posé cette question non mais c'est pas l'optimisme de, de, de l'action est-ce qu'on euh, est qu peut euh, voilà, retrouver du sens ah, il faut ah, si on ne retrouve pas de sens on est foutu c'est plutôt ça le sujet en fait qu'est-ce que vous pouvez donner comme raison d'avoir envie de se lever le matin à des gens à qui vous n'allez plus pouvoir donner ce qui était la base du contrat social depuis deux siècles c'est-à-dire de plus en plus de pognon bah du sens et rien d'autre. Et aujourd'hui, euh, ce que vous voyez, euh, alors à petite dose, vous voyez des gens qui ont fait ce choix. Euh, C'est souvent des gens qui sont au-dessus du seuil de survie qui ont fait ce choix, hein, mais qui ont fait le choix d'abandonner de l'argent pour un métier où il y a plus de sens. Moi, j'ai jamais cru une seule seconde que les hommes n'étaient que des agents économiques rationnels maximisant leurs revenus. Je ne sais pas pourquoi on continue à enseigner cette connerie sans nom euh, en cours d'économie. Euh, les hommes sont des êtres euh, obéissant à des normes sociales euh, et la maximisation des revenus, ça va derrière. Euh, si tous les gens cherchaient à maximiser leurs revenus, vous n'auriez plus un seul chercheur aujourd'hui dans ce pays. Parce que pas si pas d'enseignants, pas de chercheurs, euh, pas de prêtres, euh, personne qui fait de l'engagement associatif, etc. Donc, c'est une connerie de raconter. Enfin, je veux dire, c'est juste... bon. Euh, le, le, le seul cours auquel une de mes filles a eu moins de la moyenne euh, récemment, c'était le cours de macroéconomie. Je dois dire que j'en ai pas voulu. <rire> N'importe quoi d'autre, euh, d'un peu rigoureux scientifiquement, je leur ai dit là, vraiment, euh, je suis pas content. Là, là je me suis dit, c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> euh, bon, bon. Et, et c'est évident qu'il y a plein de gens qui sont prêts à gagner moins d'argent pour plus de sens. Plein, plein, plein, plein, plein. Alors ce qui est tout aussi évident, c'est qu'aujourd'hui l'offre n'existe pas. Euh... Donc les gens parfois, ils s'inventent leur propre offre. Donc moi, je connais plusieurs personnes qui aujourd'hui vivent matériellement et économiquement moins bien qu'avant en ayant fait un retour à la Terre il euh, y a plein de cadres urbains aujourd'hui qui vont se mettre à la permaculture au maraîchage de proximité etc j'en connais plein à commencer par le producteur bio de mon marché euh, qui était cadre chez chez Syngenta. bon alors il était un peu aidé par le fait que ses, ses parents avaient une exploitation avait déjà une exploitation euh, maraîchère qu'il a reprise, qu'il a converti en bio, euh, et voilà, et ça marche très bien. Euh, je connais un ancien cadre dirigeant de chez euh, G.E. Power, donc euh, maintenant de, de, de chez Alstom Power, donc maintenant devenu G.E. Euh, pareil, alors c'est pareil, il avait il avait des terres familiales, mais aujourd'hui il est gentleman farmer, pareil, reconversion en bio, euh, etc. Euh, encore un autre, il était diététicien et prof de karaté à la ville, il est devenu maraîcher en traction animale. Non, non mais donc... Et euh, le dernier en date, euh, c'est quelqu'un que je connais qui était euh, ingénieur chez Areva et il est parti faire de la permaculture au bec et -Luin. Donc le, le oui, oui, donc le, donc ça existe déjà euh, des gens qui refusent. Euh, Gaël Giraud, euh, il est père jésuite, euh, donc tout ce qu'il gagne, il le verse à sa communauté. Il doit être payé, je ne sais pas combien, au SMIC. Euh, enfin bon, bref. Euh, donc il y a, ça existe déjà euh, des gens qui ont troqué euh, le sens euh, qu'on a et euh, même moi qui gagne très bien ma vie euh, je la gagne 5 fois moins bien euh, que si j'avais fait euh, comme une partie de mes copains de promo qui sont devenus quatre dirigeants de, dans des entreprises à droite et à gauche et qui aujourd'hui euh, entre leur salaire les stocks options ou je sais pas quoi euh, gagnent n'importe quoi entre 5 et 10 fois ce que je gagne bon. euh, et je ne les envie pas je veux dire je suis pas là tous les jours à me dire je suis jaloux euh, etc je fais un boulot dans lequel je m'éclate euh, donc, euh, donc, donc ça mais je reste très bien payé par rapport à la moyenne des français donc je suis pas en train de dire que j'ai fait un Ouais, c'est un sacrifice qui reste très, très tolérable euh, donc le, Mais c'est juste pour dire euh, le, le, le, la, la possibilité d'avoir moins Là où le, le raisonnement s'arrête C'est quand le moins vous entame vos besoins vitaux Donc accepter d'avoir moins Quand vous n'avez plus du tout de toit euh, Ou à bouffer euh, Là ça devient compliqué Mais on en est encore très loin euh, Parce que le logement c'est 30% de ce qu'on gagne Et la bouffe c'est 2% du PIB D'accord Donc, euh, mi bout à bout, un tiers euh, de nos revenus correspond à des désirs vitaux, à des besoins vitaux. Tout le reste, c'est du désir solvable. Marge, Tout le reste. Donc, il y a de la marge. Euh, y compris chez des gens qu'on a coutume de qualifier de modestes et qui, au regard de ce qu'était un paysan du Moyen-Âge, sont déjà immensément riches. Le smicard français est immensément riche au regard d'un paysan du Moyen-Âge. Il y a juste... Pas... Enfin, c'est hallucinant. On aurait dit c'était aussi l'introduction d'un de mes bouquins. On aurait dit à un paysan du Moyen-Âge dans, dans, dans trois siècles, enfin il viendra un jour pour être plus précis, où euh, les gens vivront en moyenne trois fois plus longtemps que toi, où ils n'auront jamais faim, où ils pourront manger euh, de la viande quasiment à tous les repas où ils pourront se déplacer à 100 km heure d'une simple pression du pied, où ils auront chaud l'hiver, parce que euh, tous les smicards, euh, en général, ils vivent dans un endroit qui est chauffé l'hiver, même pas bien. Euh, ils auront encore leurs dents à 50 ans, etc. Euh, le, le, on aurait dit ça à un paysan, euh, l'autre l'aurait regardé comme un martien, ou comme un fou, mais, mais raconte quoi Bon, donc C'est la réalité d'aujourd'hui. Euh, et, et, et, et on a les jeux du cirque dans notre salon ça s'appelle la télévision et on a enfin je veux dire c est, c est, il, faut, il faut voir en pratique ce que c'était que la vie d'un pays, paysan au Moyen-Âge il sortait jamais de sa ferme Il, il allait euh, toute sa vie il faisait 5 kilomètres autour de son domicile euh, euh, à 30 ans il avait la moitié de ses dents qui avaient disparu euh, non mais euh, il dormait dans un seul lit où il baisait dans, avec ses gamins enfin c'est du reste de temps en temps il y en avait un qui, il y en avait un qui, qui, qui, qui était zigouillé pendant la nuit parce qu'on lui dormait dessus non mais il faut voir. Il faut, enfin, On n'a on, on pas conscience. Bon. Donc, entre ces, cette condition-là, qui a été la condition multimillénaire de l'homme, euh, et ce qu'on a aujourd'hui, moi, je le redis, si on a vraiment envie de retrouver du sens, il y a de la marge. Bon. Par contre, euh, le, le, le problème, et j'en reviens, c'est toujours pareil, c'est comment est-ce qu'on arrive euh, dans un univers de choix, parce que la démocratie, c'est l'univers du choix, euh, à entraîner une masse critique de gens dans un sens partagé ça, c'est pareil. C'est un truc qui, aujourd'hui, personne n'a trouvé la solution à cette équation. Les quelques fois où ça arrive, c'est en général des projets un peu violents. Euh, mais, mais pour le moment, c'est encore un, c est, c est un. Ça reste un problème non résolu. Mais le, le, c'est aussi un des gordien du sujet. Euh, c'est d'arriver à entraîner une fraction critique au sens physique du terme, au sens de qui déclenche la réaction vers un projet commun, un projet commun euh, qui est susceptible de parler euh, à une majorité de la population Alors, un de mes regrets pour finir là dessus parce qu'il faut quand même dire du mal des politiques dans ce pays c'est que je pense que Macron avait encore mais plus pour longtemps un boulevard euh, sur ce terrain là et que pour le moment il, il, il ne sait pas s'en emparer alors il est peut-être mal conseillé euh, stupide euh, euh, pas assez formé je ne sais pas euh, mais il n'a pas compris que c'était, euh, à mon avis, une de ses planches de salut euh, parce, que, parce que faire repartir le système de manière conventionnelle n'est pas à sa portée, pour des raisons physiques. En tout cas, je suis bien curieuse de voir ce que l'avenir nous réserve. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci à Jean-Marc Jancovici pour cette conversation. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau « L'eau » de Sabrina Belawell, mixé par Paloma Colombe. Si vous voulez soutenir Présage, le mieux est de mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi partager les épisodes, les commenter, vous inscrire à la newsletter sur le site présagepluriel.fr. L'occasion aussi de retrouver des liens et des ressources pour approfondir les différents sujets évoqués. À très vite